Tiens le bonjour. Alors c'est la fin de l'année 2021, on s'approche doucement de 2022, c'est un peu la période où on fait le point sur l'année 2021, on fait un bilan de cette année, et c'est aussi la période où on prend de nouvelles résolutions, où, voilà, on se prépare à attaquer 2022. C'est un peu normal, hein, on passe d'une année à l'autre, donc euh, symboliquement on essaye de prendre des nouvelles résolutions pour euh, faire comme un nouveau départ et d'ailleurs je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion pour euh, vous comme pour moi d'ailleurs de, bah, de prendre de nouvelles résolutions et je me suis dit pourquoi pas vous euh, partager quelques idées, quelques pistes, quelques conseils voilà de nouvelles résolutions pour avoir une nouvelle année qui se passe bien et euh, bah, comme on est sur une chaîne de vêtements, de style euh, pourquoi pas vous proposer quelques conseils pour avoir une nouvelle année plus stylée voilà du coup je vais vous donner trois conseils alors le premier conseil ça va être d'acheter moins mais mieux alors c'est un peu bateau je, je le sais on le répète souvent notamment bah, ces dernières années je sais pas pour vous mais personnellement j'achète de moins en moins de mieux en mieux mais voilà je peux toujours continuer à acheter encore encore de moins en moins et encore encore de mieux en mieux ça va faire du bien à mon style mais aussi à mon portefeuille parce que bah, déjà on va acheter moins cher. Il y a tout un tas de vêtements qui sont maintenant très accessibles pas chers. On peut les acheter en seconde main sur toutes les plateformes de vente de vêtements en ligne, les free prix, etc. Il y a vraiment l'occasion d'acheter des vêtements euh, bah, pas très chers, parce que voilà, déjà utilisés, déjà portés, etc. Euh, il y a aussi euh, beaucoup de soldes, beaucoup de réductions. Voilà, on pourra dire ce qu'on veut sur les soldes, les réductions, C'est euh, une stratégie marketing, tout ça. Quoi qu'il en soit, on paye beaucoup moins cher, donc c'est vraiment bénéf et faut en profiter. Ou tout simplement acheter des vêtements euh, sur des marques euh, d'entrée de gamme, fast fashion, pas trop cher. Ça fait rien du tout de toute façon. La fast fashion a beaucoup évolué et même maintenant les vêtements vendus pas cher sont relativement solides. C'est pas euh, un vêtement qui est vendu 2 euh, bah, trois fois le prix au-dessus. Il est forcément beaucoup plus solide. Il sera peut-être un petit peu plus solide, mais... Au final c'est un vêtement, on fait pas la guerre avec, euh, on va pas ramper par terre, euh, voilà ça fait l'affaire donc euh, mine de rien j'ai bah, personnellement pas beaucoup de vêtements très chers et, euh, et je m'en sors très bien avec. J'ai fait une vidéo sur comment bien s'habiller pas cher parce que voilà euh, en étant étudiant et aimant bien les vêtements bah, j'avais cette nécessité d'acheter pas trop cher. Et voilà, les retours ont été super et dedans je vous donne tous mes conseils et aussi toutes les questions à se poser euh, quand on veut acheter des vêtements et avoir un, un vrai style, une vraie garde-robe solide qui nous plaît en ne dépensant pas trop. Voilà, quand je dis acheter mieux aussi, c'est acheter de, des vêtements plus durables, plus solides. Oui, je recommande d'acheter des vêtements pas trop chers, euh, limite en fast fashion. Mais bon, voilà, il y a fast fashion et fast fashion, j'ai envie de dire. Toutes les marques euh, ne se valent pas, toutes les marques de fast fashion, comme toutes les marques de luxe, toutes les marques de milieu de gamme, entrée de gamme, etc. Toutes les marques ne se valent pas, et voilà, à vous de faire un peu le tri. Il n'y a pas de mal à acheter en fast fashion, mais voilà, essayez d'acheter des vêtements qui durent le plus. C'est-à-dire que si vous voyez des vêtements qui, qui pètent souvent, par exemple, je sais pas, des pantalons, qui pètent particulièrement avec vous, avec une certaine marque, essayez de vous diriger vers d'autres marques. Mais si par exemple cette marque fait très bien l'affaire au niveau des pulls, des t-shirts, bah, vous pouvez rester sur cette marque avec les pulls et les t-shirts. Mais le but ça va être d'acheter des vêtements qui vont tenir, tenir dans le temps. Donc euh, voilà, si jamais ils craquent trop souvent, bah, c'est pas bon signe. Et bah, d'autant plus que si vous n'êtes pas sûr que vos vêtements vont craquer ou non, les acheter encore moins cher. Et voilà, une fois que vous êtes sûr, peut-être vous dirigez vers des vêtements un peu plus chers. Mais donc voilà, c'est bien d'avoir une garde-robe solide avec des vêtements voilà, qui durent et donc vous savez que vous allez garder un bout de temps et que vous n'allez pas avoir à trop les renouveler. Un autre point, c'est d'acheter de façon réfléchie et pas compulsive. C'est-à-dire que, bah voilà, on adore la, la, les vêtements, on adore le style et on est attiré par tout un tas de vêtements. Il y a des, des dizaines, des centaines, des milliers de pièces qu'on aimerait avoir des pièces de, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les motifs mais euh, il faut faire des choix on a un budget, on n'est pas illimité dessus on a, on a une garde-robe, euh, voilà. on n'a pas un entrepôt complet où mettre ses vêtements donc voilà, il faut faire des choix et donc vaut mieux bien réfléchir avant d'acheter ça va faire du bien à son portefeuille et euh, bah, c'est pas bien d'acheter compulsivement parce que bah, ça s'arrête jamais il faut un peu maîtriser ses pulsions mais donc voilà, un conseil simple pour euh, acheter de façon plus réfléchie c'est que euh, une fois que vous avez repéré un vêtement, ne pas le mettre direct euh, voilà, dans votre panier, par exemple si vous achetez sur internet, et d'attendre euh, une semaine, euh, allez, 5 jours, donc euh, voilà, ça peut être 4 jours, ça peut être 6 jours, 7 jours, attendre un petit bout de temps, et si jamais l'envie redescend, et bah du coup on comprend que voilà, on en a peut-être plus tant besoin que ça, ou on le désire pas tant que ça. Et par contre voilà, si l'envie est toujours au bout de 5 jours, elle est toujours aussi forte voire encore plus forte Bah du coup bah là vous pourrez passer à la caisse et voilà On considère que sur ces 5 jours là vous avez suffisamment réfléchi Vous avez suffisamment euh, senti que vous avez envie de ce vêtement et donc voilà vous pouvez l'acheter Mais voilà si jamais vous voyez un vêtement qui vous donne vraiment envie Ne l'achetez pas sur le coup quitte à revenir plus tard en boutique ou à je sais pas Passer un coup de fil à une boutique et demander à le mettre de côté pour vous si c'est possible et euh, au final, bah, vous retirez, euh, ça fait rien, ils ont l'habitude. Mais voilà, n'achetez pas de façon compulsive. On peut se mettre à vraiment acheter beaucoup, beaucoup de vêtements dessus. Sachant que souvent, quand on achète de façon compulsive, c'est qu'on veut ressentir quelque chose. Et euh, bah, une fois qu'on aura fait cet achat, on aura ressenti cette... Euh, ce plaisir d'avoir une nouvelle pièce on va faire waouh, ça change, c'est nouveau, j'ai envie de le porter nanana. et finalement ça redescend très vite et on a re ce besoin de réacheter une, un nouveau vêtement une nouvelle paire de chaussures ou quoi pour ressentir ce, ce, cette sensation de plaisir qui finalement en fait s'estompe au bout de quelques instants, un peu comme la faim on a faim d'un coup mais quand on attend un petit peu ça finit des fois par partir et puis, et puis on peut manger plus tard et c'est un peu pareil pour les vêtements la dernière chose, c'est de définir un budget à tenir, un budget que vous allez faire pour l'année. Grosso modo, je vous dis, imaginons 1000 euros de vêtements que vous allez diviser ensuite par mois. Donc voilà, 1000 euros de vêtements pour l'année, en mois ça fait ça fait un peu plus de 80 euros donc par mois de budget. Et vous allez vous tenir à ce budget et ça va vous obliger à chaque mois bah, à dépenser 80 euros maximum pour des vêtements. Et ça, par exemple, si vous avez l'habitude d'acheter beaucoup et cher et tout, par exemple, ça va vous obliger à bien sélectionner, bien réfléchir aux vêtements que vous voulez avoir pour ensuite ne pas dépasser ce budget. Après, bien sûr, si vous le dépassez un petit peu parce que voilà, c'est une affaire, etc., euh, vous pouvez toujours compenser avec le mois suivant. C'est-à-dire qu'au bout de deux mois, vous avez 160. Imaginons que vous achetez pour 100 euros le premier mois, bah, il restera 60 pour le deuxième et du coup, vous faites avec 60. Pareil, si jamais vous dépensez moins de 80, par exemple 60 euros le premier mois, et bah les 20 euros restants, vous les ajouterez pour le budget du deuxième mois, ça fera 80 plus 20, ça fera 100 euros. Mais bon voilà, moi ça m'a beaucoup aidé cette technique. Euh, ça m'a aidé à bien réfléchir, à vraiment bien bah, contrôler un peu mes pulsions quand j'avais envie d'acheter beaucoup de vêtements. Et euh, bah, mine de rien, quand on définit un budget à l'année, ça permet aussi de voir euh, bah, combien de vêtements, combien d'argent de vêtements on est capable de mettre. Donc là je vous ai dit 1000 euros, ça peut être plus, ça peut être moins, hein, c'est vous qui voyez. avec. Euh, bah, vos moyens et vos priorités et donc du coup voilà se fixer un budget pour pouvoir bien réfléchir et bien gérer son argent parce que voilà on ne se rend pas forcément compte de tous les vêtements qu'on achète ça coûte souvent beaucoup plus cher que ce qu'on imagine c'est rarement l'inverse mais euh, voilà définissez un budget à l'année que vous découperez en mois ensuite et notez le tout alors deuxième conseil ça va être d'apprendre de vous documenter comme tout domaine comme toute passion quand on aime bien et qu'on veut s'investir dedans, qu'on s'y intéresse et qu'on veut progresser dedans, d'une certaine manière, c'est inévitable de, de vouloir apprendre pour progresser. Et donc, bah, le style, les vêtements, c'est un peu la même chose, euh, c'est quelque chose qui s'apprend. Voilà, ça va pas plaire à certains, mais il mais y a des codes, il y a des règles, il y a aussi des choses qui marchent mieux que d'autres. Et voilà, apprendre ce qui marche, ce qui marche pas pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas, ça peut être encore plus intéressant. C'est pas pour rien qu'il y a des études pour devenir styliste, conseiller de vente, chef de produit, tailleur, etc. C'est que voilà, il y a des apprentissages à faire et euh, bah c'est intéressant de les faire aussi à son échelle, pas forcément s'engager dans des études, mais voilà, se documenter de façon personnelle et pour pouvoir tout simplement progresser. Voilà, de toute façon, il y a plein de moyens d'apprendre, pas cher ou même gratuitement. Par exemple en lisant les blogs, euh, tous les articles dessus, les forums, en suivant les discussions, euh, lire des livres, en emprunter, franchement vous pouvez vous les faire offrir et tout avec des super illustrations, c'est top. Euh, parcourir des chaînes YouTube aussi, la mienne par exemple. <rire> Mais euh, voilà, blague à part, il euh, y a tellement de contenu gratuit différent, De la vidéo, des photos, du texte écrit Il y a plein d'informations à, à regrouper, à, à même confronter Et sur plein de supports différents, comme je vous ai dit, de la vidéo, de la photo, euh, du texte Donc euh, voilà, prenez les informations qui vous conviennent, prenez-en plein Renseignez-vous et, euh, et puis voilà, faites euh, un peu votre propre apprentissage dessus Et euh, bah, ça pourra que vous servir un autre élément pour bien apprendre, c'est de beaucoup discuter, c'est-à-dire euh, bah, beaucoup discuter déjà euh, bah, sur les réseaux sociaux, via euh, des messages, via Instagram, ouais, des, via des questions, sur les forums tout simplement, c'est là qu'il y a plein de questions posées, mais aussi dans la vraie vie, c'est-à-dire que qu'il bah, y a des boutiques de vêtements partout, il y a énormément de conseillers de vente, donc euh, c'est là l'occasion aussi quand vous entrez dans une boutique, euh, quelqu'un qui vous dit vous avez besoin d'aide, voilà un renseignement, et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous avez envie. Sur les vêtements, le style Sur les vêtements qu'il y a dans la boutique par exemple Et ça va être l'occasion d'apprendre Et si la personne est disponible euh, Vraiment passionnée et vraiment intéressée Par le fait de vous aider Ça peut être l'occasion d'avoir des vraies discussions intéressantes Personnellement j'en ai eu beaucoup comme ça Et à euh, bah, chaque fois c'était Soit super enrichissant, soit vous passez un bon moment Donc euh, vous n'avez jamais rien à perdre à parler euh, bah, de votre passion Les vêtements avec quelqu'un qui est passionné aussi Mais je vous dis conseiller de vendre ça peut être ça peut être un tailleur euh, qui, je sais pas, vous faire un costume, ça peut être, euh, être euh, quelqu'un de votre entourage qui travaille dans les vêtements, un styliste, un chef de produit, quelqu'un de n'importe quel poste, mais qui travaille pour une marque de vêtements par exemple. Ça peut être votre retoucheur, du coin aussi, il y a énormément de choses à apprendre en discutant avec les retoucheurs qu'est-ce qu'il peut se retoucher, qu'est-ce qui peut ne pas se retoucher, qu'est-ce qui va le mieux ou non, euh, bah, selon son œil. Et voilà, ça peut être vraiment intéressant de poser toutes ces questions. Je vous invite grandement à le faire euh, quand vous en avez l'occasion. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à engager une conversation dessus, c'est vraiment très cool de pouvoir parler de sa passion. Ok, et dernière chose pour apprendre, ça va être tout simplement euh, d'apprendre un petit peu tout le temps, de s'inspirer, c'est-à-dire euh, sur les réseaux sociaux par exemple, euh, ceux qui ont Instagram ou Pinterest, vous pouvez tout simplement euh, vous abonner à des hashtags avec euh, bah, des hashtags de, de style, d'un style qui vous plaît particulier, et de voir plein de photos en fait euh, qui peuvent vous inspirer au niveau des tenues, au niveau des pièces, et euh, bah, de juste les parcourir, de les enregistrer celles que vous aimez le plus, et de regarder euh, ce, qui vous, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, pourquoi est-ce que vous les aimez, pourquoi est-ce que vous les aimez pas, et en fait de cette façon-là, vous allez un peu travailler votre œil en, euh, en regardant chaque photo qu'il y a. Et, euh, et ces choses-là que vous pouvez faire sur, à chaque fois que vous êtes sur les réseaux sociaux, à force, à force, même si c'est un tout petit peu, c'est juste euh, regarder en fait, à force ça va travailler votre œil et vous allez développer un vrai goût, un vrai sens de l'observation. Et euh, bah, ça, mis bout à bout, au bout de plusieurs semaines, mois ou même années, vous aurez construit une vraie base solide un petit peu chaque jour, tout simplement en ayant parcouru des, des photos, des images. Et ce truc d'observer, vous pouvez aussi le faire dans la vraie vie. Tout simplement, quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes à un endroit où il y a plein de gens, je ne sais pas, dans votre établissement scolaire pour vos études, dans les transports en commun aussi, il y a énormément de personnes, donc c'est moyen de voir les styles, ce que les gens portent, comment ils le portent, s'il y a quelque chose qui vous tape à l'œil, pourquoi ça vous tape à l'œil. C'est vraiment l'occasion de se faire une petite éducation euh, tous les jours et euh, toute la journée, en fait, tout simplement, que ce soit en virtuel ou en réel. Après, voilà, non plus, il ne faut pas faire une fixette, on ne va pas sortir en mode analyse à chaque fois. Quand on croise une personne et qu'on se dit « Ah, elle est stylée », Juste se demander vite fait pourquoi elle est stylée et, et un petit peu voilà, regarder la tenue. Voilà, sans trop faire de regard appuyé, mais voilà, tout simplement regarder tranquillement et observer autour de soi. Parce que l'inspiration est partout. Et le troisième et dernier conseil que j'ai à vous dire, c'est de s'analyser et de faire des tests. La première chose, ça va être de se regarder régulièrement, de préférence avec une photo parce que... Bah, on se regarde dans un miroir, souvent on n'est pas très objectif dessus, voilà, on se met dans des angles, dans des positions un peu plus flatteuses Mais quand on se prend en photo, c'est vraiment là qu'on se rend compte un petit peu de, de la réalité, de comment on paraît Et l'intérêt de se regarder, en fait, c'est de comprendre comment on est bâti déjà Et à partir de là, voir qu'est-ce qui pourrait plus ou moins nous convenir Évidemment, là, je réfléchis en termes de coupe et tout Il y a des coupes, voilà, qui, qui conviennent bien à certaines personnes, à d'autres personnes J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur euh, bien s'habiller... Euh, quelle que soit sa morphologie, pour euh, comprendre des principes de base sur euh, quel type de vêtements quel couple nous convient plus ou moins en fonction de notre morphologie et comment on veut être. Donc voilà, je vous laisse regarder ça. Mais euh, voilà, c'est important de se connaître, de savoir comment on est, euh, en plus de savoir ce qu'on aime. Et euh, du coup ça revient à mon point suivant, c'est que il bah, y a des choses qu'on aime de base, Voilà, on sait qu'on aime certaines choses, et il y a des choses dont on ne sait pas encore qu'on aime. C'est un peu particulier à dire. Mais par exemple j'ai discuté avec pas mal d'amis qui s'essayent à des vêtements larges Ils l'emportent que très récemment parce que bah, ça revient beaucoup à la mode en ce moment Mais avant en fait ils avaient juste jamais testé Ils sont restés en slim bah, jusqu'à la période où ils ont commencé à mettre du large Et en fait tout simplement parce qu'ils avaient jamais essayé en fait Ils avaient eu tout le temps des vêtements slim Donc euh, ils savaient pas qu'ils allaient aimer ça Donc ils l'ont appris un petit peu tard Bon la mode a un peu aussi aidé Après je dis vêtements slim, passer au large Mais ça peut être l'inverse, hein. porter que des vêtements larges et d'un coup porter du slim même si ça restait plus rare, mais voilà c'est un exemple et euh, voilà il y a plein de choses en fait qu'on ne sait pas parce qu'on n'a pas testé. Ça peut être des coupes, donc euh, par exemple porter un pantalon euh, euh, moins fuselé, un pantalon très large, un pantalon à une hauteur plus haute, plus basse, euh, un pantalon qui casse sur la chaussure, qui casse pas, ça peut être des chaussures euh, très rondes, euh, avec un bourron, des chaussures très effilées, avec une petite talonnette ou non, la forme de la chaussure qu'on peut essayer de changer. Pareil au niveau du haut, on peut essayer de porter des, des vestes longues, des vestes courtes, des vestes amples On peut essayer de porter de l'oversize ou du très fit pour voir ce qu'on préfère Du coup voilà, quand vous préférez quelque chose, vous êtes sûr que c'est ce que vous préférez Et c'est pas quelque chose d'imposé ou vous avez jamais testé autre chose, vous savez pas Et donc voilà, ça peut être des coupes, ça peut être des couleurs aussi que vous avez jamais essayé des détails, des pièces que vous n'avez jamais portées, ça peut être tout un tas de choses. En plus de tester et d'observer par vous-même, vous pouvez aussi demander des avis extérieurs. Bref, faut pas se le cacher, on s'habille aussi pas mal en fonction du regard extérieur. On fait pas mal attention, plus ou moins, hein, au regard que les gens peuvent avoir sur nous, sur notre tenue. Et donc du coup, en se basant pas mal sur l'extérieur, ça peut être l'occasion de demander euh, bah si ce qu'on porte, de nouveau, qu'on essaie de tester nous convient ou non. Une certaine couleur, une certaine forme, une certaine coupe et euh, bah, les gens pourront vous dire oui j'aime bien, oui j'aime pas et euh, bah des fois on peut avoir des vraies surprises. Des trucs que moi j'adore, euh, les gens n'aiment pas du tout. Je suis en mode ah bon, bah pourtant même en essayant d'y réfléchir objectivement j'ai l'impression que c'est bien. Et au contraire des trucs euh, complètement banal, enfin des trucs euh, pas fous. Et les gens me disent waouh ouais, ça te va bien et tout, je fais ah bon, et, bref. Ça peut être l'occasion de voir ce qui fait l'unanimité, ce qui est plutôt clivant. Et euh, voilà, pareil, de construire son style et de tester, c'est des données en plus à prendre, quoi. Et voilà, en cherchant à tester euh, bah, tout un tas de choses pour voir ce qui nous convient le mieux, ce qu'on préfère, euh, voilà, ça peut être une raison de plus d'acheter des vêtements pas très chers, étant donné qu'on ne va pas forcément les garder, vu que c'est un test. Et dans l'idéal, ce serait d'aller en magasin, juste d'essayer des couleurs, des coupes, autre chose, mais pas passer à la caisse prendre Des photos, etc. Et euh, bah voilà, dans l'idéal, ça reste de pouvoir, je sais pas, emprunter des vêtements à des amis qui sont à peu près foutus comme nous, euh, qui portent les mêmes tailles, et de voir ce que ça donne. Mais donc voilà, euh, ne pas mettre trop cher non plus dans des vêtements, pour d'abord savoir ce qu'on aime de base, et ensuite euh, bah partir sur un truc peut-être plus cher. Tout simplement, imaginons qu'on passe un un costume sur mesure, on va faire, on va dépenser beaucoup d'argent. Il vaut mieux savoir ce qu'on aime déjà de base avant de dépenser tout cet argent et d'avoir son costume. Donc voilà, ça rejoint le fait aussi d'acheter minutieusement vu qu'on va faire plein de tests. Et dernier élément, ça va être de trouver quelqu'un qui nous ressemble et qui a un style qu'on aime beaucoup. Donc euh, voilà, ça peut être quelqu'un qui nous ressemble au niveau morphologique, voilà, qui a à peu près la même taille que nous, les mêmes mensurations que nous. Quelqu'un qui a un teint de peau et de cheveux qui se rapproche aussi et euh, de se demander pourquoi cette personne a un style qu'on aime beaucoup et euh, essayer de le transposer à soi étant donné qu'on se ressemble un petit peu, il y a des choses qui vont marcher bah, de façon similaire à cette personne là et de comprendre après voilà, faut pas faire un copier-coller non plus mais voilà, il y a des bonnes choses à prendre et à retransposer sur vous par exemple, telle couleur lui va super bien, pourquoi Est-ce que c'est à cause de ci, de ça, je sais pas, de, de ses cheveux, de sa peau, de ses yeux Et si on a un peu la même chose, bah pourquoi pas essayer de reprendre cette couleur-là et de la tester sur nous Ça peut être vraiment un raccourci. Par exemple, une silhouette que vous adorez, quelqu'un qui fait que des silhouettes de fou. Pourquoi cette silhouette vous l'adorez déjà Est-ce que vous êtes capable de la recréer Est-ce si que vous êtes à peu près pareil Et donc, euh, essayez de la recréer aussi. Mais donc voilà, ça peut être très utile et ça peut être un vrai raccourci, je trouve, de... Euh, se focaliser sur une, plusieurs personnes, pas trop non plus, dont on adore le style, et tout simplement les retransposer sur soi. Essayer de comprendre pourquoi euh, ces personnes là sont stylées, et ensuite euh, retransposer sur soi dans la mesure du possible. Mais donc voilà, c'était trois conseils que j'avais à vous donner pour une nouvelle année stylée. Ça fait trois gros conseils. Donc euh, si j'essaie de récapituler, euh, premier conseil, acheter moins mais mieux. Deuxième conseil, euh, apprendre à se documenter sur le style, sur les vêtements. Et dernier conseil, euh, s'analyser, se regarder régulièrement et euh, tester tester beaucoup de choses pour euh, comprendre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et voilà j'espère que tous ces conseils vous auront pu vous aider, au moins vous pouvez euh, voilà, vous poser des questions, vous n'êtes pas obligé de les respecter à la lettre ou quoi mais euh, voilà, c'est juste pour vous donner des indications vous en faites après ce que vous voulez mais donc voilà j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo avec euh, tous ces petits conseils que j'avais à vous donner mais donc voilà si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner pour faire référencer la chaîne et la faire progresser, vous connaissez la chanson. Sur ce, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, et euh, à l'année prochaine. Salut